Bonjour, je suis le coach Régis Saman. Aujourd'hui, on va parler du proverbe 10-2. Bien mal acquis, ne profite jamais. C'est une des lois, en tout cas à titre personnel, les plus contestées par les croyants. Moi-même, pendant des années, j'ai contesté cette loi divine de prospérité. Et aujourd'hui, j'avoue que je suis convaincu de ce que la Bible disait vrai. Mais mon problème, c'est que les expériences de la vie me montrent que c'est tout le contraire. Et c'est le cas de ce proverbe-là. L'argent mal acquis ne profite jamais. C'est énormément contesté par les croyants. Ça met en mal leur foi. Parce que avec les réseaux sociaux, on voyait que les gens qui avaient mal acquis leur bien, au contraire, on pense qu'ils profitent pas, mais ils profitent énormément. Et ces dernières années, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus marqué. Franchement, on voit les gens, comme on dit là, les criminels, des politiciens corrompus qui sont énormément riches et qui donnent l'impression de jouir de tous les biens mal acquis. Donc le croyant, lui, il est en difficulté et beaucoup de gens succombent à la tentation de dire bon, je vais finalement faire comme les autres en gardant cette vie en apparence de religieux, de pieux, mais au fond, on est les pires criminels, que ce soit les femmes, on va gérer les busy et puis on va aller à l'église, se faire pardonner les péchés, c'est nous, on sera les plus actifs dans les chorales, dans les mouvements religieux. En tant on est maîtresse, ou bien on est gigolo, ou bien on est grand voleur, ou bien on est pilleur des biens de l'État, mais on est vendeur de drogue, ou bien on est baron d'un cartel de criminels. Il faut savoir que l'argent mal acquis va déclencher deux mauvais sentiments et ce sont ces sentiments-là qui vont finir en fait par vous rendre pauvre. Le premier mauvais sentiment, c'est la mauvaise conscience. En apparence, vous avez l'impression que les hommes riches sont bien, mais en fait, au fond d'eux, ils sont mal à l'aise. Ils ont mauvaise conscience parce que ce que vous devez savoir, c'est que on est tous faits à l'image de Dieu. À partir du moment où on est fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire notre nature, notre cœur de bonté c'est celle-là qui est naturelle. Faire le mal, là, ce n'est pas naturel. Donc, ce qui fait que quand on acquiert des biens de façon négative, de la mauvaise manière, on a mauvaise conscience. Donc, on va contre notre nature. Et cette mauvaise conscience-là, elle va déclencher un autre comportement qui est contre-productif de notre richesse. C'est ce qu'on appelle le don pour soulager sa conscience. C'est de ça Dieu parle quand il dit que, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 8, il dit que la charité couvre une multitude de péchés. Quand on a mauvaise conscience, vous allez remarquer hein, que celui qui a eu le bien mal acquis aura tendance à faire beaucoup de dons. Mais ce pas des dons qui viennent de la charité, ce sont des dons qui viennent pour soulager la conscience, pour cacher la multitude des péchés, comme la Bible dit. Je ne vais pas citer les contemporains parce que je peux me faire taper dessus, mais je vais prendre les criminels décédés et internationaux comme par exemple Pablo Escobar, ceux qui ont regardé la série Narcos sur Netflix, il faisait énormément de dons. Il a acheté une équipe de football, il payait les joueurs alors que c'était le rôle de l'État. Il les invitait, il donnait des primes supplémentaires quand les gens gagnaient des matchs. C'est ce que il faisait. Et vous allez remarquer, en Abidjan ici, on appelle les géreuses de Busy. Vous allez voir les femmes qui sont maîtresses ou bien qui ont plusieurs amants pour avoir beaucoup d'argent, hein, pour s'acheter des Range Rover et tout ça. Vous allez voir qu'elles font beaucoup de dons. Ces dons-là, ce ne sont pas des dons de la charité, ce sont des dons pour soulager leur conscience. Et vous allez voir qu'elles vont donner l'argent à leur frère, à leur maman, qui est pauvre au village. Parce qu'elle s'est dit, je fais tout ça là pour pouvoir faire du bien. En fait, c'est pour soulager sa conscience. Et ces dons-là sont dispendieux. C'est-à-dire qu'ils sont, sont faramineux par rapport à l'argent qui rentre. Et puis, vous allez les faire sans critères. Ça, c'est des dons pour soulager sa conscience. Et c'est des dons sans critères véritables. Parce que si tu veux regarder un vrai critère, franchement, ces 5 millions-là auraient mieux servi à quelqu'un qui est un véritable entrepreneur qui avait besoin peut-être même de deux fois moins pour développer, et créer des emplois, un peu de trucs. Ces types de dons-là, ils n'ont pas de fin. Puisque vous êtes en état de mauvaise conscience à cause de vos péchés, à cause de ce que vous trouvez mal. Donc, vous allez être continuellement en train de chercher à soulager votre conscience. C'est ce qui va faire que, à la fin, ça va vous rendre pauvre. Parce que vous serez tout le temps en train de vouloir soulager votre conscience et vous allez faire ces dons dispendieux, ces dons, sans contrainte. Vous allez remarquer, les véritables riches, cest les gens qui gagnent leur argent par la force de leur travail, la plupart du temps, les gens vont les traiter d'avare. Non, lui, là, il ne donne pas son argent comme ça. Les criminels, même ceux qui ont eu le blé sans les règles de la morale, Et vous allez voir que c'est eux qui font les très grands dons. C'est eux qui financent les chorales dans l'église. C'est eux qui vont payer les orgues, les micros. C'est eux qui vont faire les dons. C'est rarement les gens qui gagnent leurs biens, justement. Ils sont très avares. Et les gens, même, les critiquent même dans l'église, même. Donc ça, c'est le premier mauvais comportement qui va déclencher la perte de votre fortune. C'est pour ça qu'on dit bien mal acquis, ne profite jamais. Le deuxième mauvais sentiment que le bien mal acquis va déclencher chez vous, c'est la peur de perdre votre fortune. Tu sais quand on a eu beaucoup d'argent, un des réflexes qu'on veut avoir, c'est qu'on veut que ça continue. Parce qu'on est sorti de la pauvreté et puis on a eu de l'argent tout d'un coup par des mauvaises pratiques. Et on veut que notre train de vie continue et tout ça. Ça va déclencher des mauvais investissements. Et puis, la tendance au blanchiment, puisqu'on veut rendre l'argent propre. Les mauvais investissements, une des pratiques, c'est qu'on va vouloir faire sortir de l'argent rapidement pour l'investir dans des domaines de rente. Les domaines où on ne travaille pas pour avoir de l'argent. Comme par exemple l'immobilier. Il déteste l'investissement rapide. On doit avoir petit à petit. Je prends le cas par exemple de l'immobilier. L'immobilier, quand vous faites des grosses sorties d'argent rapidement, généralement, sans contrôle. Parce que par exemple, on va essayer de bâtir un immeuble. On va bâtir l'immeuble comme on a beaucoup d'argent disons que j'ai un milliard comme ça qui est rentré je suis capable de bâtir un immeuble en six mois mais dans la construction bâtir un immeuble en six mois ça demande énormément de risques surtout en afrique ici où les gens sont pas véritablement compétents donc vous allez voir que l'immeuble va vite sortir mais on va se rendre compte que il a beaucoup d'imperfections on va reprendre après l'étanchéité et donc après trois ans quatre ans cinq ans l'immeuble s'écroule ou bien on est obligé de refaire quasiment toute la construction de l'immeuble on va pas bien mesurer les événements marketing si on se met par exemple dans l'hôtellerie, il y a des richards qui vont investir dans des hôtels. Mais pour la rentabilité d'un hôtel, c'est à peu près entre 6 ans et 7 ans, parce que c'est énormément coûteux en termes de matériel. D'abord, le bâtiment est coûteux, puis les investissements en littéries, en électroménager, en mobilier, ça coûte énormément cher. Donc, pour rentabiliser même votre hôtel, même, c'est coûteux. Mais comme vous avez fait sortir de l'argent rapidement, parce que le bien était mal acquis, vous n'avez pas fait de véritables études marketing, le truc n'est pas bien conçu, et puis après, on se rend compte que l'hôtel ne marche pas, ils sont tout le temps en vente ici à Abidjan, ici. Vous allez vous rendre compte que des, des gars, des sociétés, d'État, surtout en Afrique ici, très corrompus, qui ont eu de l'argent et puis qui ont construit des hôtels, va vite. Et finalement, l'hôtel est en décrescendo. Ça finit par perdre toute la profitabilité. Toujours dans l'immobilier, vous achetez sans véritablement vérifier les documents de propriété. Parce que quand on a l'argent mal acquis, on a une fâcheuse tendance à faire sortir de l'argent vite, sans véritable contrôle. Ou bien on va confier à quelqu'un, on va dire non, Yannick tient 200 millions, va acheter ce terrain-là pour moi. Donc, parce qu'on n'a pas le temps d'aller nous-mêmes suivre nos avocats, on a eu l'argent facilement. On a cette tendance, comme je le disais tout à l'heure, à faire sortir de l'argent sans contrôle. Et puis, je disais, cette peur de perdre la fortune, ça crée en nous la tendance au blanchiment. Le blanchiment, qu'est-ce que c'est C'est vouloir injecter votre argent dans des activités reconnues légales pour justifier en fait votre argent. On donne un exemple, tu es un influenceur. Et puis, tu te permets d'avoir un train de vie de plusieurs milliards de francs CFA. Mais écoute, les gens vont essayer de demander mais comment tu gagnes ton argent alors que, en fait, tu ne gagnes pas ton argent grâce à l'influence que tu as. Tu gagnes ton argent en faisant le business, c'est-à-dire la prostitution de luxe pour qu'on te donne ces sommes faramineuses et tu ne veux pas qu'on le sache. Donc, tu vas chercher à blanchir cet argent-là en investissant par exemple dans des salons de coiffure, et ça, le blanchiment, en règle générale, au moins un quart de votre capital investi va partir chez les blanchisseurs, hein, en griffe, et puis les intermédiaires. Donc tout ça va réduire votre fortune. Ce qui fait que, en fin de compte, la mauvaise conscience qui déclenche chez vous le don pour soulager votre péché, donc le don infini à cause de votre état de péché, et puis la peur de perdre votre fortune qui va déclencher les mauvais investissements et le blanchiment d'argent finira par vous rendre pauvre. Et les exemples sont légions. Si vous regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte que dans votre vécu, tous ceux qu'on disait qu'il y avait de l'argent, à la fin, là, rien ne reste. La fortune finit d'être dilapidée parce que justement, ces deux facteurs-là seront déclenchés en vous. La mauvaise conscience et la peur de perdre votre fortune vont vous pousser à agir mal et à faire perdre toute votre fortune à la fin. Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Respectez les lois divines et l'argent mal acquis ne profite jamais. Ciao, ciao. Bye, bye.